Mais que cet homme est élégant Il est élégamment vêtu Voyez-vous ça Alors monsieur, excusez-moi, je vous pose ici et je vais expliquer « élégamment ». Oui, comment ça s'écrit Alors, vous prenez l'adjectif « élégant » qui se termine par ant. Vous enlevez le « t » et vous ajoutez ment qui signifie « de manière ». Et là, vous fusionnez les deux. Et au malheur, un « n » devant un « m ». Ça n'est pas possible en français. Donc vous allongez le N en M, vous le transformez. On devrait prononcer élégamment, mais c'est difficile à dire, hein, essayez chez vous. Donc par facilité, nous prononçons élégamment. De la même façon avec intelligemment. Alors vous prenez l'adjectif intelligent qui lui se termine par ENT. Vous enlevez le T. Vous ajoutez «ment » qui signifie toujours deux manières. Vous devriez dire « intelligemment » mais vous dites « intelligemment ». Donc ces deux mots se prononcent de la même façon mais s'écrivent « diffé-ra-ment ». Vous voyez ?« Différent »,« différemment ». C'est simple, non